Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus ici. Soyez le bienvenu à cette journée Silver is Gold. Finalement, euh, au Conseil euh, régional du Kipuzkoa, nous allons euh, marquer euh, cette journée dans notre calendrier. Et cette journée euh, a un double objectif. D'un côté, il est clair que le la, la stratégie de développement euh, de la silver economy est intéressante et euh, nous souhaitons également connaître des cas du succès de succès euh, au niveau local. Dans mon intervention, j'ai deux objectifs principaux. Je tiens à vous parler de la, comment on a mis en route ce projet euh, lancé en 2018. Il était très clair pour nous, pour nous que nous sommes une société euh, formée par des personnes âgées de plus en plus, une société qui vieillit. Donc il faut mettre les personnes au centre, et les soins des personnes. Nous voyons donc ici une opportunité de promouvoir une activité euh, économique innovante. Nous sommes un territoire euh, éminemment industriel. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour mettre en route ce projet. Nous voyons donc une opportunité de potentiel mettre en route une nouvelle euh, économie. Donc il s'agit d'un binôme attention euh, ou euh, soins et innovation. Ici, nous considérons que ce binôme a une projection importante. Voilà pourquoi nous allons lancer la démarche et les projets à DIMBERI en 2018. C'était très clair pour nous que ce projet pouvait s'intégrer dans notre programme Etorkisuna et raikis la construction de l'avenir. Afin de changer notre gouvernance, gouvernance et euh, essayer une nouvelle méthodologie, nous avions envie d'expérimenter, de travailler en partenariat avec les sociétés, le troisième secteur, la société civile. Et donc nous considérons qu'au Vibusco, il faut euh, euh, soutenir euh, la collaboration. Nous souhaitons créer un écosystème collaboratif autour de la silver economy. Dans cet écosystème, nous allons impliquer des différents agents qui viennent des domaines très divers. Euh, nous pouvons euh, trou y trouver les institutions, le Conseil régional, le gouvernement basque, les agences de développement, les mairies. Et nous y retrouvons le domaine euh, sociosanitaire, les universités, également les centres d'innovation, les sociétés. Comme vous les voyez, avec tous ces agents euh, impliqués, le potentiel de ce projet est immense. Bien sûr, si, toujours, si nous souhaitons collaborer, travailler en partenariat. Voilà pourquoi Adimberry a cet objectif si ambitieux. Nous devons transformer donc la façon dont nous gouvernons le Square. Notre euh, objectif est de devenir un référentiel au niveau mondial. Nous souhaitons le le la euh, la que le Guiboutkoua de... soit le territoire ayant le moins d'inégalités au monde. De... De... De... De... Euh, Donc euh, nous souhaitons de... travailler sur le Guiboutkoua de, de... de l'avenir, de... euh, basé sur une euh, économie compétitive et la cohésion sociale sans inégalité. Ah... Vous pouvez me dire que c'est un objectif euh, ambitieux, mais c'est le nôtre. Mais qu'est-ce que le, le vieillissement euh, euh, veut dire pour nous Eh bien, l'espérance de vie au Guibuscois est de 86,4 ans pour les femmes et de 81,1 pour les hommes. Il s'agit d'une espérance de vie euh, d'une des plus élevées au monde. En 2031, 46,5% de la population aura plus de 55 ans. Et euh, en ce moment-là, à Gipuzkoa, il y aura plus de 36 000 personnes dépendantes. Nous souhaitons donc euh, donner une réponse positive et avant gardiste à cette euh, réalité, et faire une lecture positive euh, afin de profiter des opportunités générées. Nous souhaitons transformer le modèle euh, socio-sanitaire il s'agit d'un processus très important pour nous, et nous euh, souhaitons également mettre euh, en valeur la technologie et mettre la technologie au service des personnes âgées, âgées pardon, afin de promouvoir des euh, environnements euh, conviviaux et afin de générer des opportunités. Donc euh, nous allons travailler à partir de la collaboration du partenariat à partir de l'écoute des personnes âgées, c'est quelque chose que nous souhaitons faire petit à petit. Il y a un risque de tomber dans le paternalisme. Et voilà pourquoi l'écoute est fondamentale, l'écoute des personnes des personnes usagères et des personnes âgées. Adimberry a travaillé, a travaillé ces dernières années. Nous avons déjà euh, lancé cinq projets euh, expérimentaux en trois ans. La prise en charge totale a été de 3,275,000 euros et nous avons compté avec la participation de 210 entités et euh, entreprises. Nous avons un grand projet à Kvincherpé, euh, à Limberri. Il s'agit d'un centre de référence euh, très avancé euh, autour de la silver économie. Nous souhaitons euh, mettre en route euh, et nous mettre à fond dans ce projet cette année-là. Nous avons déjà donc cet espace physique. Nous avons une fondation qui travaille déjà. Nous avons cet, un, un domaine très puissant euh, et un beaucoup, une grande euh, ambition. Et nous avons euh, le soutien des entités publiques dont l'objectif est de profiter de ces potentialités du Guipuscois dans le domaine de l'innovation afin de d'améliorer les sons et de promouvoir l'économie. Donc je vous souhaite une très bonne journée et espérons que nous euh, allons pouvoir continuer à travailler ensemble et à, à apprendre les uns des autres. Merci beaucoup de votre attention.